fluide tixotrope. Une boue d'argile basique et liquide est placée dans un bocal fermé hermétiquement. Le lendemain, la boue s'est solidifiée. Si l'on agite le bocal énergiquement, le mélange redevient liquide. L'argile est isotrope. Plus elle est malaxée, plus elle devient liquide.